Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, mais quelle est cette demi-finale encore à laquelle nous venons d'assister C'est absolument magnifique, des demi-finales, on aurait dit des finales. Vous vous rendez compte Hier, on a été gâté avec un match resplendissant entre Manchester City et le Real Madrid. Aujourd'hui, on a assisté à un match fratricide absolument génial, monumental entre l'Inter de Milan et le Milan AC Internationale de Milano contre l'AC Milano. Eh oui, l'AC Milano était isolé sans son élément absolument incroyable que Raphaël Léon et Léon n'était pas là Léao est absent, ce qui a permis à l'international et Milan Milano de les fracasser, de les étrangler. Tout ça en l'espace d'une mi-temps. Et ensuite, vous connaissez les équipes italiennes, la défense. Eh oui, la défense. Eh oui, lorsqu'ils ont mis leurs deux buts, ils se sont calmés. Sinon, vous les avez vu comment ils courent n'importe où. Oh là là, quelle pression on a vu dans ce match à un moment donné, on a même cru que Milan AC, c'est eux qui gagnaient. Ils étaient là, portés par le public, qui était là. Je ne sais pas comment on dit. Comme va Bala Oh là là Et puis voilà, hein, 2-0 dans la tête du Milan AC. 2-0 mérité. Vous avez certes mis un poteau, eu des actions... Mais l'International de Milano a rendez-vous avec le succès. Eh oui, après tant d'années de débâcle en matière de Ligue des Champions, depuis que Samuel Eto'o a quitté le navire, avons-nous déjà vu l'International de Milano à ce niveau Hein Je demande. Voilà le néant. Personne qui répond. Franchement, je suis content pour l'Inter de Milan, parce que, sachez, mesdames et messieurs, je vous dis, pour qui je suis, dans l'Europe en général, bon, en Allemagne, je suis pas du tout la Bundesliga, Bundesliga, oh là là, on dirait un sort de Harry Potter, Bundesliga, alors non, on n'a jamais suivi le championnat allemand, championnat portugais, voilà, pareil, j'ai jamais suivi, alors pour l'Espagne, à l'époque, j'étais pour le FC Barcelone, lorsqu'il y avait Ronaldinho. Ensuite, euh, je suis toujours pour l'UFC Barcelone, mais bon, on n'en parle plus parce que qu'ils ont fracassé d'une manière absolument incroyable le Paris Saint-Germain, ce qui fait que automatiquement, je ne peux plus supporter le FC Barcelone. Bref, on a fini avec ça. Maintenant, euh, en Italie, c'est l'Inter de Milan. En France, vous le savez, c'est le Paris Saint-Germain. En Angleterre, c'est Arsenal, même si s'ils avaient le titre entre les mains et ils sont allés donner ça euh, à, à Manchester City. C'est quoi ça T'as un titre dans les mains, tu vas le donner à une autre équipe. Franchement, Arsenal, ça fait tellement longtemps qu'on vous a pas vu soulever le championnat. Hein? Là, bon, vous, avez, vous êtes dans le Big Four, c'était l'objectif. Et puis voilà. Donc là, vous savez pour quelle équipe je suis euh, partout en Europe.